Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, et on se retrouve pour une petite vidéo extraordinaire de blabla, où j'ai blabatté. C'est la première fois que je vais le faire, donc euh... c'est une vidéo de blabla. Donc On se retrouve donc sur le serveur euh, iCraft, avec euh, bien sûr sur l'île de Hendrix. Voilà. Sur l'île de Hendrix. Et... Euh... Donc je... Je vais blater un peu sur quelque chose. C'est que je vous annonce que je vais partir du 26 ou du 27 au 2 janvier. Donc c'est pour fêter les Nouvel An avec donc euh, mon ami Kiyobiyami. Et euh, donc il y aura pas de vidéo euh, sur la chaîne pendant cette période. Voilà. C'est parce que je donc on, on sait que eh ben, on sait que là c'est euh, on va dire euh, à partir de demain sauf une vidéo sauf une vidéo exceptionnelle mais sinon à partir de demain je ne posterai plus rien donc on est le 22 12 et à partir du 23 je ne, je ne posterai plus rien jusqu'à mon retour Voilà, c'est décidé c'est dit euh, pourquoi parce que c'est on se dit que les fêtes de noël vous avez peut-être pas forcément le temps de de regarder donc voilà je ne posterai plus rien donc, on a quand même euh, des petites choses à faire. Et après, voilà, je, veux, je voulais vous montrer mon petit patron de bateau que je vous avais parlé euh, par sur la, la vidéo de l'anniversaire de Hendrix. Voilà. Donc, on me dit que la vie est un long fleuve tranquille. Et moi, je dis c'est du grand n'importe quoi parce que j'ai pas encore terminé. <rire> voilà, donc, le petit bateau, toujours, toujours magnifique. Donc, il, il manque des choses. Oui, je vous l'accorde. Oui, il manque des choses. Voilà. Ah. On ouais, va mettre une petite torche là. Donc, bien sûr, il manque euh, pas mal de choses. Hein. Je vous l'accorde sans problème. Mais pour l'instant, je fais uniquement le patron du, du bateau. Voilà. J'ai fait uniquement le patron du bateau parce que c'est... Euh, voilà. Après, j'ai m'attaqué à la décoration une fois que le bateau sera terminé. Voilà. Donc, bien sûr, voilà. Donc... Euh, on a une petite tour de guet là-bas, on a là pour, pour faire la voile. Alors, malheureusement, on n'a pas de mob, de mode pour, pour pouvoir jouer, donc, euh, voilà. Ce qui fera office de, euh, voilà, ce qui fera office de... Là, ça fera office, donc, de... J'arriverai pas... Enfin... Excusez-moi, je vais dire une connerie, mais c'est office de volant pour le bateau. voilà Mais bon, c'est pas vraiment office du volant pour le bateau. C'est du grand n'importe quoi. C'est moi qui vous le dis. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc, voilà, ben... Bah, petite... J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, euh, sur ce, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos, donc, euh, sur le sur la chaîne, sur la chaîne de la Team Astral Yu-Gi-Oh, donc ça sera forcément après les fêtes du nouvel an, sachez que je vous prévois pas mal de choses, euh, exceptionnellement il n'y aura pas de vidéo de Yu-Gi-Oh Tag Force 4 demain aussi, pour ceux qui attendent ça avec impatience, je sais que il n'y aura même pas du, du Tag Force 5, donc voilà, c'est je décide de... J'ai décidé de ne rien, de ne pas, j'ai pas enregistré parce que c'est, j'avais commencé et puis euh, voilà quoi. Mais voilà le travail, donc on va tranquillement fermer nos petites portes, voilà. Pourquoi je ferme les portes Parce que ça veut dire ne pas entrer, voilà. Comme, comme on sait qu'il y a toujours des petits curieux dans... dans les histoires, voilà, donc, euh, voilà, donc je vais vite, ah, on a notre petit chat de golden, de golden pépite, de, non, euh, de cacorbine qui arrive, voilà, j'ai du mal avec l'anglais, excusez-moi, c'est, voilà, donc on va aller se coucher, voilà, on va aller se coucher, allez, on va rentrer dans notre maison parce que, ouh là là, qu'est-ce que je suis fatigué, voilà, j'ai beaucoup trop parlé, donc je suis fatigué, J'ai plus de lit, donc euh, j'ai plus de lit, donc euh, ça va être chaud, attendez, euh, Si, est-ce qu'il me reste de quoi faire des... des j'ai envie de me refaire un lit, mais euh, oui... Donc, pour pouvoir se refaire Ali, c'est tout simple, il vous faut. Voilà, donc. Je vous montre comment il faut faire. Oh, c'est magique. Voilà, donc. Comment on transforme des, des, des, des petites choses en rien du tout. C'est très simple, regardez, hop. Là, hop! Après on a du bois, ouais. Est-ce qu'il nous reste du bois Oui mais on a on a tout ça donc ça va, c'est tranquille. Il nous faut pas grand chose, il nous en faut qu'un. Voilà. Comme ça, tac, voilà. Et après on fait euh, tac tac tac, voilà. Et après on fait tac. Euh, non, c'est moi qui me go, voilà. Et on va faire un euh, petit tac tac tac. Voilà. Ali, voilà. J'ai fait. J'ai refait mon lit. Alors, où c'est que je vais pouvoir te poser Parce que. Ah ouais, je pense que je vais te poser. Dans un endroit. Où tu gênes pas trop. Là, tiens, voilà. On va bien sûr protéger notre petit chez soi, voilà. Voilà. Donc sur ce les amis, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Et surtout, euh, passez de bonnes fêtes. Hein passez de bonnes fêtes. Euh, Joyeux Noël et une bonne année. Allez, ciao tout le monde.